Il y a des manifestants qui sont aussi de l'autre côté du boulevard. Il y en a un peu partout. Et là, ils ont décidé qu'ils allaient les amender. Ils vont mettre des amendes à tout le monde, là. C'est ce qu'ils viennent d'annoncer avec le commissaire.